Salut On se retrouve pour un nouvel épisode d'Europa Universalis 4. Euh, avant le début, j'ai un peu regardé ce que ça donnait sur Akoyunlu, qui est désormais en guerre contre les ottomans, la relation pour une offre d'alliance. Mais le problème euh, du fait que je sois euh, une théocratie, voilà, c'est qu'on a un gros gros malus, et que malgré qu'il soit amical et tout, il veut pas me proposer la alliance ce qui m'arrangerait parce que ottoman mamelouk contre akoyunlou défenseur d'ailleurs les mamelouks ils sont plus alliés ils ont jamais été alliés avec moi d'accord euh, l'autre chose que je peux faire c'est monter mes relations à 100 et après j'impose la paix aux ottomans et pour ça il me faut des revendications sur eux sinon ça servira pas à grand chose donc faisons les Hop! Euh. Perdons en dévotion. Ils ont des séparatistes. soit. Ouais, je crois que c'est parce qu'ils ont mangé Constance en entier. C'est tout à fait ça, ils ont relié leur territoire du coup. Ce qui était un bon plan, mais un peu audacieux. J'ai remarqué que systématiquement, le pays qui est l'empereur mange pas de territoire dans l'empire. Et dès que l'Autriche est plus empereur, elle se dit Oh bah c'est bon, je peux aller me servir. Pareil pour la Bohème, ils n'ont plus mangé de territoire dans l'Empire, d'ailleurs ils n'ont pas mangé je crois. Dans cette partie, ils n'ont pas dû en manger du tout, mais ils ne mangent pas de territoire dans l'Empire euh, tant qu'ils sont empereurs. Ce qui les aide pas à grossir, mais ce qui les aide à préserver un empire qui leur confère des bonus d'armée et tout. Et si jamais ils arrivent à passer toutes les doctrines, c'est très intéressant. Pour l'instant, le nombre de princes hérétiques incroyable les empêche de faire quoi que ce soit si jamais si j'avais jamais été empereur euh, j'aurais à leur place déclaré la guerre imposé l'unité religieuse aux six possesseurs des provinces centres religieux alors qu'il y avait 10 provinces converties et les uns après les autres je, aurais, je les aurais écrasés avec leurs alliés et j'aurais imposé la paix enfin j'aurais imposé la religion de façon à ce que le centre disparaisse parce que si jamais ils, a, ils avaient réussi à détruire 4 centres, bah euh, rien de 4 centres sur 6, l'Empire en serait beaucoup plus catholique. Et là il est complètement hérétique. Et la foi, la religion dominante est toujours catholique, tant que je ne sais pas, tant que ça n'évolue pas. Et le Brancbourg apparaît-il de bonne chance de se faire élire Peut-être que c'est parce que la Bohème n'a pas d'héritier légitime, c'est bien ça. Ça m'arrangerait que ce soit la bohème. Et la bohème, une fois qu'elle sera alliée avec moi. Pour l'instant, il n'y a rien qui contredit une alliance. Oh, plus 61. Plus 83 à Ancon et à Rome. J'ai débloqué des nouvelles manufactures particulièrement lucratives. Bon, C'est probablement des provinces super développées, Ancon et Rome, mais. Le papier vaut 5,25 aussi. Ça joue. Rome je gagne déjà 4 ducats et en coin 2 ducats. Trévis a été converti. J'ai refait mes armées quasiment parfaitement. Euh, à l'exception de celle-là parce que j'ai pas le nombre de troupes qu'il faut. Ah si c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. L'ICA s'est converti à la foi protestante. Ça va me rapporter du prestige, c'est cool. <rire> Oh là là. Bon non ça me saoule un peu quand même à vrai dire mais Ah c'est parti sur la France Les réformés commencent à s'acharner sur la France Je pense qu'elle va en être toute bouleversée Alors nature de foi On est monté très haut Donc je peux pas prendre le corps et l'âme Parce que j'ai pas les doctrines humanistes Donc je peux réduire le coût des conseillers Ou alors faire missionnaire et puissance des missionnaires j'ai déjà tellement de trucs. En même temps, c'est des sous. Les sous, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai pris contre-réforme, alors c'est pas super utile d'avoir des missionnaires en plus, mais. J'ai beaucoup de serbes. Acceptons-les. Et la dernière armée a atteint la taille réglementaire. 14, 6, 10. Attendez, ça m'a l'air très bizarre. Je crois que c'est. C'est 16 ou 4 dans mon modèle <rire> Bon c'est pas grave Un peu plus de chevaux ou un peu plus d'infanterie Ça changera pas grand chose Oh mince La Pologne a vraiment perdu la guerre Elle a lâché des provinces à la Hongrie Danemark, Brandenburg et Autriche C'est un peu beaucoup pour moi Oh C'est un Saxon qui a été élu Tant qu'il est empereur, on est allié avec lui, non <rire> On va faire ça. Tu m'aimes, Saxon Hop. Eh ben, on est allié. Oh, la bohème prend cher. Elle se fait attaquer par trop de gens. Alors que je ne peux pas... Défenseur face à Hongrie dans la reconquête hongroise. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Peut-être que le... Ah, le Saxon a peut-être peu d'alliés. Allié à Brunswick et Lippe. <rire> Moi je vois ça comme l'occasion de prendre la dernière province à Milan Pour enfin fonder le royaume de Dieu Alors Albanais et Savoyard Savoyard on va être sur place et Albanais on est déjà à proximité Savoyard je pense que c'est eux Ah bah ils se sont tous les deux révoltés J'avais pas de commandant de ce côté là Ici j'en ai rien On a la place pour un nouveau conseiller Pour l'instant j'ai quand même pas la masse dessous donc je prends des conseils niveau 1 Je crois que ça me coûte trop cher Sachant que j'ai tellement de points que je suis toujours euh, Je suis toujours obligé de développer mes provinces pour euh, éviter d'en avoir trop 10 de prestige ou voilà, alors on perd du prestige On va le regagner tout seul vous inquiétez pas. Par contre, avoir un réseau d'espionnage sur Milan, ça peut être une bonne idée. Est-ce que je suis le pape Non, c'est l'Espagne. Je pourrais piquer le titre à l'Espagne. Mais après, elle me le repiquerait tellement vite, je pense que... D'ailleurs, je peux plus leur repiquer parce que j'ai dû perdre un tout petit peu de prestige. Ou alors, elle en a gagné un tout petit peu. Alors, euh, on va payer pour euh, les comportations. Orangbourg a retiré l'accès militaire. À mon avis, il a gagné. Oula La Bohème s'est fait massacrer. Taille en pièce, elle a perdu. Les deux provinces qu'elle avait conquis. Plus 3, plus 2, plus 1. Plus un vassal de deux tailles C'est triste mais la bohème maintenant Beaucoup moins puissante Encore deux guerres comme ça et elle disparaît elle a... Donc ça à dire qu'elle a perdu un tiers de sa puissance en fait Et par contre le Brangbourg a sûrement gagné en puissance Ça peut être une idée de avec lui Alors je suis premier Hop euh, et le, le Kucharat Bengale, ça c'est des pays Très très loin Les ottomans, ils font quand même une bonne taille L'Espagne, la Russie, la France, les Caracoïens-Lou, J'aimerais bien m'aller avec eux mais eux ils veulent pas de moi euh, Mamlouk, euh, Ils font une taille qui est devenue Toute ridicule C'est peut-être euh, depuis leur guerre Je comprends que les ottomans ont attaquer les Mamlouk. Je croyais que ça allait continuer en un mode euh, où On n'ose pas s'attaquer Parce qu'on est aussi fort l'un que l'autre Mais en fait les ottomans sont Prendre de territoire, sont devenus plus puissants. Et maintenant ils ont deux fois plus de troupes que les Mamelouks. Alors que les Mamelouks sont gros. Franchement, euh, un Mamelouk casse ces territoires-là sur l'Ottoman, ça c'est plutôt classique par contre. Bon, il leur manque quelques provinces par là, mais ils font une taille vachement importante. D'ailleurs, je pourrais m'allier avec eux et ça me mettrait en guerre contre les Ottomans. Ah manger trop de points. Dépensons nos points d'abord. Et après, on avisera. Alors. On va développer tes racines. Hop hop, pour pouvoir la développer sur les deux volets. Euh, accepter. Mince, on a de la. De l'attrition la là-haut. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi M'attirer euh, le, le contentement. Ah, je peux pas être élu empereur. Je peux juste être choisi électeur. Euh, on va attaquer Milan, je pense. Plutôt que de s'en prendre aux ottomans, euh, on va quand même faire des revendications sur les ottomans parce que un jour ou l'autre je m'en prendrai à eux. On peut revendiquer vraiment beaucoup de provinces, c'est cool. Ça me coûterait que 30 C'est fou. Ah, j'ai 4 provinces Ouais. Bon j'ai le bonus qui me fait que ça me coûte moins cher. Euh, L'Espagne a quasiment 60 000 hommes rien hein, que dans son territoire de base, c'est chouette. Et sur Milan, j'ai ma revendication. Hop, on les attaque le 1er janvier. Il n'y a pas un fort désarmé à proximité, non. Il y a des forts, mais pas des armées. Euh, On va approcher cette armée. Et on va donner les commandants. C'était pas le bon. Deux armées à proximité. Hop, les Ottomans voudraient passer. Ben non, je refuse. Bon, ils sont en train de gagner. Ils vont prendre des provinces, je pense. Alors, on est parti. Luc Rothenburg, la saxe et ses alliés. Comme je m'y attendais, la Saxe et ses alliés, ça représente quasiment rien. Hop, premier impact, je sais pas où ils vont. Puis vers une zone que je peux pas atteindre. On va peut-être manger sienne aussi. On va donner l'accès mais c'est les mêmes looks qu'on en a besoin. J'ai eu un malus, l'épée plus forte que la plume On oh, va les siéger eux plutôt Ah il y a une armée qui arrive par là Qui vient du nord Je pense que c'est l'armée de l'empereur et de ses alliés Mais ils ont pris un empereur tellement faible Les membres du Saint-Empire Je comprends pas vraiment le raisonnement À quel moment ils se sont dit Ouais ça va le faire Ils sont nombreux quand même Oh ils sont 40 000 Beaucoup plus que ce que je pensais On peut pas vraiment les affronter Ils sont 40 000 fantassins Je sais pas, je regarde le nombre de fantassins hein, Sachant que le reste est à peu près équivalent Alors on a eu ce siège là De Mantou. On va les garder avec nous dans la guerre Avec pour objectif d'avoir le score de guerre le plus haut possible Pour demander la province qu'il me faut Et c'est tout Non. Pas encore, on a pris sienne. Ok, il y a un commandant dispo ou pas Ouais, sûrement Bonjour messieurs Au revoir messieurs Je pense que là c'est fini ouais, C'est fini Ça met beaucoup dans la quoi, Donc on va pas demander Quand je... On va rien demander d'autre Je dis ça et en même temps je regarde si Mais je pourrais pas demander d'autres trucs Non, on va pas pousser Hop, légitime Refuser ça me donne un, un malus euh, d'agitation. Mais bon, territoire illégitime. Oh, Il continue à se répandre. J'étais pas en guerre contre eux cette fois-ci. J'ai pas loupé l'occasion de les convertir. J'aurais peut-être pu imposer la conversion à Sienne par exemple. Juste histoire d'eux. Hop. Euh, on va descendre la maintenance de l'armée pour gagner des sous. Euh, on va refaire des revendications sur l'Autriche. Je ne sais pas si je les ai encore toutes. Si, j'en ai beaucoup. Ça part quand Ça, c'est les premières que j'ai faites logiquement en 69. Ouais, ça me sera utile. perdu le cas Belli conquête contre Croatie. Mais bon, ils sont garantis par la Hongrie. Alors, ça peut être une façon d'attaquer la Hongrie justement. La Pologne, ils sont toujours alliés avec moi. La Bohème, ils aimeraient bien se réallier. Le Brabant, ils doivent toujours faire une bonne taille. Le Brandebourg, on s'est alliés. Non. Ils ne m'aiment plus, le Brandebourg. Avant, ils m'aimaient, je crois. Théodorus. Euh... C'est là-bas. Ça leur tente pas d'être mes vassaux. C'est dommage. Ça devrait... Euh, les ottomans ont gagné... Et ils n'ont pas pris de province sur les Mamelouks alors que c'est des provinces légitimes. Il y a eu un changement dans l'importance qu'accordent les IA aux provinces légitimes. Maintenant, les ottomans ont préféré prendre des nouvelles provinces plutôt que de reprendre leurs provinces légitimes. Parce que c'était par quelqu'un d'autre. Ah, yes Eh bien, ça va être l'occasion de se un petit coup. Et de proclamer le royaume de, de Dieu Alors, après avoir unifié toute l'Italie sous la bannière de la Sainte Église catholique, le pape a jugé bon de la déclarer royaume de Dieu sur terre. Les catholiques venus de toute l'Europe s'y rassemblent déjà, impatients de vivre dans ce pays modelé par les vertus chrétiennes. Les puissances étrangères n'ont plus aucun contrôle sur la curie, mais en retour ne se soucieront plus guère des bulles et décrets pontificaux. Ah, donc c'est moi le pape Non, pour l'instant, c'est pas moi. <rire> euh... Donc je pourrais à la limite faire Royaume de Dieu, réforme gouvernementale de niveau 3 Mais apparemment elle est bloquée J'imagine que ça me permettrait de C'est là J'imagine que ça me permettrait de bondir au niveau 3 Si j'en ai des besoins mais j'en ai déjà pris une Lutte contre l'hérésie Expulsion des païens Mais c'est pas Royaume de Dieu ça Euh On va juste faire ça. J'ai eu des revendications sur toute l'Italie. C'est ça, j'imagine que ça c'est considéré comme... Non, ça j'avais déjà des revendications. Là partout. Et logiquement, c'est des permanentes, c'est bien ça. Et je m'appelle désormais Royaume de Dieu. Et on a fait le succès, ce que je cherchais absolument à faire. Et bah on a atteint notre objectif principal. Je vais regarder un instant Si jamais il y a d'autres trucs qui m'intéressent à faire Avec les états pontificaux et, Enfin avec le royaume de dieu je veux dire Et on avisera En fonction Et bah en fait j'ai trouvé un succès tout simple à faire qui consiste à former l'Italie J'espère juste que j'ai le Ah ah ah ah ah C'est pas très bon signe ça Est-ce que j'ai déjà la taille d'un empire en fait euh, C'est où qu'on voit Nous avons actuellement le rang politique de royaume Et on pourra pas monter plus haut Tant qu'on est la papotée. Ok euh, Ce qu'on peut essayer de faire C'est que je prends toutes les provinces restantes en Italie Qui ne sont pas à moi Et en fonction euh, J'avise si je peux créer l'Italie ou pas Ça m'arrangerait que je puisse Sinon je pourrais pas faire le succès même si c'est peut-être plus intéressant de rester le royaume de Dieu. Du fait que je contrôle la papauté, ad vitam aeternam. Non, il y a toujours... Peut-être qu'il faut que je change de dirigeant une fois. Euh... Perdons de la dévotion. J'en ai plus la masse, mais j'en gagne toujours beaucoup. Allo... On s'est fait attraper On peut pas revendiquer Ah bah j'ai déjà des revendications partout sur eux c'est normal Et ici On peut revendiquer Athènes Et puis ce sera tout pour l'instant Sur l'Autriche J'ai déjà fait toutes mes revendications Mais il y en a qui vont disparaître bientôt normalement On améliore nos relations avec notre voisin Le Brandebourg qui désormais veut bien être notre allié On va le soutenir en tant qu'empereur et oh il a pas mal de soldats Enfin pas mal ouais 20 000 hommes c'est Ça doit être autant que la bohème malgré sa taille réduite Mais je lui fais confiance Pour continuer à grossir Et pour faire une taille un peu plus raisonnable Et je pourrais avoir La bohème aussi même si jamais ils sont alliés Enfin ils sont ennemis au Brangbourg On a une pénalité sur Le commerce mondial Qui est né ici vraiment j'ai même pas vu. Non, peut-être que je l'ai juste adapté parce que j'ai le... le truc de commerce en fait. Bon, normalement, ça devrait se développer dans, mes, po enfin, dans mes, mes points à Florence par exemple. Ça devrait se développer rapidement. Puissance commerciale, à un carrefour commercial, blablabla. Y'a pas un bonus quand on a le bâtiment. Pire, ça rapporte quasiment rien. Lui, que ça rapporte beaucoup. Ah, parce que c'est limitrophe à Agena. Ah bah là il y a un truc de niveau 3, ceci explique cela. C'est pour ça que ça allait super vite. Ah, fin de la trêve avec la France et la Bourgogne. La Bourgogne peut rejoindre la quoi, mais pas la France. Et j'espère que la Bourgogne hésitera jusqu'au moins à la fin de l'année où elle ne pourra plus. On peut se retrouver en guerre face aux Ottomans. Il aurait eu mon j'ai attaqué l'Autriche. <rire> Ce qui est fou c'est que tout cela il serait juste suffisamment puissant pour euh, me contrer. Ah là ils seraient vraiment nombreux, malgré le Hambourg, parce qu'il y a France. Que France vaut beaucoup. Oui ils sont juste allés à Milan et à la Saxe. Mais je romperai la trêve en faisant ça. Ça m'embêterait qu'il faille une technologie administrative très élevée avec, euh, pour former l'Italie. L'Espagne, on peut la former qu'à partir de la tech 10. En même temps, c'est un événement qui rapporte des trucs et tout. Ils ont gagné. Ils ont une province un peu bizarre. Je pense c'est parce qu'ils se sont fait manger par la grande horde. Oh, il y a des territoires polonais là-bas. C'est curieux ça. Peut-être qu'il y a eu un vassal polonais à un moment. Et hier, on J'hésite à augmenter ma flotte de bateaux pour pouvoir en transporter 25. Ça veut, faire, ça veut dire faire 12 bateaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Voilà plus une série de... Fré de... Enfin, des frégates mais c'est des galères en vrai Même si ça s'appelle frégate primitive Et voilà on a atteint le maximum euh, Dépêchons nous de rien à faire J'ai déjà eu cet événement et je préfère l'éviter quelles sont les provinces C'est Venise, Génova et Florence. Les provinces hérétiques qui ont le plus de poids. J'ai pas un bonus parce que si jamais elles font 3% toutes seules. Là, ce me dit, c'est ce qu que... Ah non, d'accord. Grâce aux provinces 65, plus 25% parce que je suis des états pontificaux. C'est bien ça. Donc ça veut dire que j'aurai pas trop de difficultés à monter à 100. C'est la bonne nouvelle. Euh... Je vais pas attendre, je vais prendre tout de suite Hop. Décision nationale, puissance de missionnaire Bon c'est gratuit Donnez moi une seule raison de refuser Bon l'Autriche a un peu trop à mon goût Mais on va bien se trouver une autre cible J'ai plus de casubilé là-bas ils ont l'armée, quitte à avoir des réserves monstrueuses. Autant qu'elles servent un peu. La garantie par la France. Bon, ils ont toujours tous leurs alliés, eux. Là, il y a la trêve. Ah, j'ai encore une trêve avec eux aussi. Eux, j'ai pas de trêve, mais ils sont alliés aux Ottomans. Plus à plein de monde, ce qui finit par faire beaucoup. Ou alors, les Ottomans ont 70 000 hommes, c'est bien possible aussi. Euh, la Hongrie elle est alliée à Danemark, Brandenburg et Autriche Et elle garantit la Croatie La Serbie est alliée de personne Et garantie par personne Ça ça doit être parce que Je les ai enclavés je pense Ah Fanatique catholique j'espère qu'ils vont gagner Rien n'est moins sûr Ils ont gagné Ils ont wipe leurs adversaires Ils sont bien partis pour devenir catholiques Sienne. Plutôt de force que de gré 90% pour les séparatistes croates à Grie et Ika. Euh. Gagnons de la démotion. Euh. Pardon. Alors, toi, tu vas aller prendre la province serbe. De ce côté là j'aimerais calmer la révolte paisiblement Agitation moins 2 Ah c'est bon Ça suffit comme ça ou pas C'est bon ça suffit il y a des Luquois Qui vont se révolter là je pense Est-ce que je peux sélectionner toutes mes flottes comme ça Ah mais ça désélectionne si je sélectionne mal on va plutôt prendre un bateau et après, hop, je sélectionne tout le monde et je les rassemble. Ah, ils sont pas tous pop, malheureusement. Hop, euh, la Serbie. Je sais pas ce que vous espériez. Vous êtes vivant mais ça va pas durer longtemps. Donc on recommence les bateaux. Je les veux tous. jamais ce fort là on va le virer enfin il me sert jamais euh, comment je viens à un bâtiment là et et et on va monter nos forts à Rome à Florence même si Florence fait pas tout à fait bouchon ça par contre c'est plutôt pas mal pour faire bouche je crois que ces deux forts là ils bloquent le chemin donc je vais bien les monter hop et le reste ça restera comme ça voilà nos 70 bateaux fin du siège la serbie a eu un court épisode d'indépendance qui est désormais résolu et convertira plus tard. Alors, il voudrait que de l'aide contre Pomeranie, Est, Danemark, Est, Saxe et Dismark. C'est parti. La Saxe est alliée à Poméranie. Ah, ils se sont alliés à la Pologne. Ça m'arrange pas. Être l'Empereur, ça aide pour avoir des bons alliés. Fini par remarquer ça, moi. Ah, il y aurait des Hongrois. Ils sont un peu nombreux. Donc on va envoyer deux armées. Je pense que ça sera suffisant. Une pour ici. L'autre pour là-bas. Et ils devront gagner. Ah on est avec la Hongrie. Ce sera la bonne occasion pour attaquer l'Autriche. Ah oh, ils ont pas attendu. Ce serait le bon moment pour attaquer quelqu'un garanti par, par la Hongrie, par exemple. Le truc, c'est qu'il me faut un casus belli. On va en fabriquer un. Oh, c'est fini les centres religieux. Bon, ils ont eu la France, mais... Euh, Laissons-le agir à sa guise. Ils ont eu la France, mais ils sont pas allés jusqu'à l'Angleterre. Pas allés jusqu'à l'Espagne. Qui sont du coup de ma religion Et maintenant c'est plus qu'une histoire de temps Avant que j'ai tout reconverti Oh j'ai déjà fini le siège Ça pique ça Ils sont déjà complètement siégés Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux bon, je vais continuer à faire mes revendications sur la Hongrie pendant ce temps-là, moi. Profiteur. Euh, je. Quoi Ils sont pas dans l'Empire Ah non, la Savoie est toujours pas dans l'Empire. Ouais, je peux pas déclarer la guerre aux Italiens normaux, on va dire. La Savoie, elle est un peu exceptionnelle. La Corse, c'est pas dans la région Italie ici. Région. Ah si, c'est dans la région Italie Ah, oh, ça m'arrangerait que j'ai pas à prendre les provinces dans le sud Mais ça se trouve, j'en ai besoin Pour former l'Italie Y'a pas moyen que je vous vassalise, lui je lui ai jamais, jamais fait de mal mais on n'est pas de la même religion et tout Il est indigné, j'arriverai jamais à rattraper mon retard, faudrait que je libère un petit état catholique pour arriver à le vassaliser dans le coin. Même lui, Théodoros, chez un cardinal, il me dit la distance de frontière à frontière est trop importante. Mais je pourrais le vassaliser et l'annexer si j'attaque les Ottomans et que je vais jusqu'à Constantinople, grosso modo. Les Ottomans ils sont toujours allés à la France, c'est la France qui fait peur avec les Ottomans. J'avais oublié un instant, ça m'a rafraîchi la mémoire. Il reste presque plus personne et ce sera fini. Euh, je peux rentrer. Hop, c'est fini. Ils ont pris deux jolies provinces. Peut-être que... Ce qui m'intéresserait, c'est plus les Italiens, malheureusement. Ils sont pas dans l'empire au moins, non Est-ce que je profite pas du fait Que la sac soit empereur Sachant que ça risque de durer Ouais ça risque de durer malheureusement En même temps la sac c est très faible Je pourrais attaquer les ottomans Et en profiter pour manger ce petit d'état Sienne ça ressemble à quoi les alliances allié à... Luc allié à Espagne Ah j'ai dit sienne mais c'est Luc En revanche ils sont aussi alliés à eux Eux ils n'ont pas beaucoup d'alliés Milan Mais je romprai la trêve en faisant ça Donc on va éviter J'ai envie de me taper contre les ottomans Je pense qu'on a le poids qu'il faut Et puis si jamais on est aidé par Espagne Hambourg bla bla bla une grosse guerre mais si je commence par focus la france ça devrait le faire sans trop de soucis j'ai tout plein de revendications sur eux encore Ah On est quasiment au 100%, et après il restera 25% de mon pays à convertir et ce sera fini. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il faudrait que je convertisse tous ceux que je prendrai. Euh... C'est intolérable, nous devons protester. Oh mince, du coup ils, ils ont perdu 100 de relations avec moi. Bon, non, c'est moi qui ai perdu 100 de relations avec eux. C'est ça. Mais eux ils ont perdu que 25. Ils sont grands le Brandebourg, hein. ils sont allés piocher loin. Je être le pays qui s'en est le mieux sorti niveau développement dans l'Empire. L'Autriche elle a un peu perdu par ma faute donc euh, ce qu'elle a gagné ne représente pas tellement par rapport à ça. La Provence elle est pas dans l'Empire si je ne me trompe pas. C'est ça, elle s'en sort bien quand même. Faisons quelque chose. L'Angleterre a conservé juste ce fort-là, juste ce port-là sur le continent, avec son bonus euh, port d'approvisionnement exclusif, j'imagine. C'est ça. Du fait que toutes les marchandises anglaises arrivent par le port. C'est-à-dire surtout de la laine, si je me souviens bien, pour avoir eu l'événement une fois. Ah, il n'y a toujours pas de nouvelles revendications à faire sur le triche et j'ai été trop rapide. Par contre les ottomans on en a affaire. Hongrie, contre qui tu te bats L'Ottoman, la France et tout. Accepté. Oh yeah, ça m'a l'air d'être une belle occasion ça. Est-ce que c'est la Hongrie qui a attaqué Non, c'est les Ottomans qui ont attaqué. Donc là j'ai deux choix. Soit j'attaque la Hongrie. Ça veut dire Danemark, Brandebourg et Autriche. Et j'aurai juste la Pologne avec moi. Soit j'attaque les ottomans et dans ce cas je peux amener Pologne et Grande-Bretagne On sera moins mais il y a l'Espagne de notre côté Même s'il si n'est pas en guerre directe Donc on va faire ça Il euh... y aura Bologne du coup Le petit bonus euh... On va pas se placer pour focus les ottomans d'abord On va se placer pour focus la France d'abord Il faudra que je puisse passer dans la Savoie et en fait, on verra ça au prochain épisode. Euh, je vous dis à bientôt.